Donc pour toutes les personnes qui hésitent encore à s'inscrire au programme, moi je leur dirais simplement tenter, euh, bah, tenter parce que il euh, n'y a pas de crainte à avoir. Moi j'ai eu peur en fait, bêtement j'ai eu peur je crois de, de, de ne pas trouver de solution. Euh, et, et, de, et de me dire, bon, euh, ce programme qui semble être miraculeux ne fonctionne même pas sur moi, je suis un cas désespéré, <rire> mais pas du tout. Euh, je, je crois qu'il y a vraiment une solution pour tout, pour tous les blocages. Armelle est, est, est là, quoi. elle est là pour nous rassurer, elle est là pour nous donner plein de conseils incroyables. Et, et si moi j'avais essayé beaucoup de choses avant. J'avoue que je m'étais pas beaucoup occupée de moi jusqu'à présent. Euh, et la rencontre avec Armel a été pour moi extraordinaire. Donc je, je me suis inscrite et, et voilà. Mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes dans mon entourage qui essaient plein de choses euh, et qui et pour et pour lesquelles ça, ça ne fonctionne pas forcément. En tout cas pas de manière efficace. Et je leur conseille vraiment vraiment de tenter ce programme parce que euh, parce qu'elles n'ont rien à perdre, elles n'ont rien à perdre, au, au pire elles ont, elles ont une belle philosophie de vie, elles ont une, une façon de voir les choses un peu différente, après bien sûr il faut travailler, il faut être volontaire, il faut avoir envie aussi de ce changement, euh, il faut être prêt à entendre des choses aussi qui ne sont pas toujours agréables à entendre, mais je, je, moi je dirais euh, c'est 9 semaines, vous imaginez 9 semaines par rapport à une thérapie, des psys ou je ne sais pas, 9 semaines et ça peut tout changer. Donc, pour moi, je, je, si j'avais à refaire, je le referais mes dix mille fois. C'est juste extraordinaire. Donc, vraiment, tentez, tentez, n'hésitez pas. Et, et c'est juste 9 semaines sur une vie, c'est rien. à toutes les personnes qui s'incitent à s'inscrire à ces programmes, c'est que c'est normal.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 Je dirais presque la seule question à se poser, c'est si euh, vous sentez qu'en fait vous stagnez dans votre vie, que vous n'arrivez pas à avancer, mais que vous avez vraiment ce désir profond de, de faire changer les choses, de les faire bouger, euh, inscrivez-vous à ce programme, parce qu'en en fait, il vous permet vraiment en fait, d'avoir les clés en fait, pour changer. Elle, elle vous délivre vraiment en fait, sa façon d'accompagner. Et je trouve ça juste génial et extraordinaire de pouvoir en fait le, le partager avec le plus grand nombre.